Bonjour à tous, je m'appelle Elara, j'ai 16 ans, je vis dans la ville de Villefontaine, près de Lyon, et je suis membre du cercle basket depuis avril 2020. Je pense que le cercle m'apporte du contenu de qualité qui entraîne une réelle progression du niveau technique et mental en proposant des entraînements ciblés et des interventions de professionnels, ce qui me permet de progresser sur plusieurs aspects du jeu, et ce, malgré la situation sanitaire actuelle. De plus, le cercle permet de participer, réfléchir et s'exprimer lors des lives, mais aussi par message, ce qui me paraît être important dans toute progression et tout apprentissage.